Bonsoir, ça va Je fais pas de promesses cette fois-ci, juste euh, on verra. <rire> non parce qu'en vrai j'en sais rien si l'épisode va durer plus ou moins de 3 minutes. Ce qui est fou quand même c'est que sur 6 épisodes le mec a réussi à vous proposer moins de 20 minutes de série. Et comme d'hab vous commencez à en avoir l'habitude Ah trop Hey, vous me voyez là Là, ici Oh, Timothée, zoom un peu sur l'écran. Là Voilà, faites ce qu'il dit. C'est bon, on peut arrêter de gâcher la trop, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de SkyDev. Ah oui, ça change, hein, ça change. Hein. D'ailleurs, sérieux, là, tout de suite On est toujours en train de réaliser notre petite base en bas en vert. Mais l'action va démarrer presque tout de suite. Il y a quelqu'un, ouais. Alors, je sais pas qui c'est, c'est une cape avec un H. Ah, c'est Shadun, alors. Ah, c'est son skin, ah, Shadun, ça euh, Non, c'est pas Shadow, ça, c'est... Ah Peut-être alors ouais. Il nous a pas vu, hein. Si. Il, a, il se cache, là. Hein. Oh, oh Siphonou déjà mort euh, j ai, j ai... Il est mort. Il est mort de chute Je pense, ouais. Sûrement, truc dans le genre. Et en fait... Bah, il fait y a pas de bordure travers. Ouais, clairement. Ouais, c'est la. Salut, Chouz Oh, mais Chouz, oui, je vais j pas te laisser fait. deux fois en vie. En fait, j'attendais qu'il y en ait un d'entre vous qui arrive, c'était rigolo. <rire> On doit dans haut, NON, non repé <rire> oh, oh, attendez, il y a Shadow, il y a Shadow Où Qu'est-ce qui s'est passé Vous l'avez tué Il avait un demi je lui ai donné... Ouais. Ils sont en haut. Ils sont, y haut ils sont en haut Il y a épée les sont morts. Comment ils sont montés What Je sais pas. Et pendant qu'on était en train de faire les malins, il y avait Gil et Shadun en haut. Ils ont réussi à nous attaquer au moment où on s'y attendait le moins. Un bridge qui part d'une cinquantaine de blocs quasiment impossible à voir. Et on se retrouve déjà plus qu'à 3 avec X-Rider et Nems. Mais on doit éliminer la menace Shadow et Gil en haut. Ouf, violent. 2, 1, go. Souvenir, souvenir. Chadounla, chadounla, là. -là, -là. chope le mort. J'ai pris le saut. Mais oui, oh, c'est pas putain grave, Lou Steph, juste de base. Loutons tu sais Steph. quoi, là ça me saoule parce que putain, mais qu'est-ce que je les aimais, mon équipe de build Mais oui, j'ai Il est pas cool. homme, là. Oh, ah, bah, Il est pas caché ou quoi ouais, Go descend juste. Non, non, il s'est barré tout en haut. Il est en haut. Non, je crois qu'il s'est vraiment barré. Enfin, moi je l'ai vu se barrer par là-bas, genre vraiment très long. Attends tiens je te fais fait chier. Tiens. Ici, non, ici. pas mon équipe de build quoi. C'était. Ah putain, pour une tiens. fois qu'il y a des mecs qui me suivent dans mes conneries là, ça me saoule. Grâce à une attaque surprise, on a pu surprendre Shadun et le tuer. Malheureusement, la menace Guigui est encore dans les parages. Et il va falloir y faire très attention. Durant les prochaines minutes, on doit prendre une décision. Soit le laisser se barrer, soit aller le chercher. Oh par contre, mon équipe de build, ma meilleure <rire> équipe de build que j'ai jamais eue. Bon, la seule. Non, mais... go, là venez, là, venez, là, venez, là. Venez là, là, ici. Vas-y, go, go, go. Un peu broken, très cher. Moi j'ai pris que 9 secondes donc ça allait. tu hein. euh, T'as combien de gapples, Bichard J'en ai 20. Ah bah si tu peux m'en refiler 2 ou 3 hein s'il te plaît. Euh... D'accord, monsieur, ça fait plaisir suis... apparemment. Mec, euh, moi je suis, je suis bien ouais, hein. On a j en vrai. T'en as combien J'en ai 9. Et si j'ai voulu descendre tout en bas du château, c'était pour laisser Gil venir nous chercher. En effet, à ce moment-là j'avais peur que Guil essaye de nous tendre une embuscade sur la remontée. Les buts étaient donc ici de le laisser venir nous chercher en bas et d'être plus malin que lui. J'ai deux stacks, euh, moi j'en ai 15 stacks mais j'ai 20 plumes. Alors par contre, ce qu'on pourrait faire, vu qu'il va nous attendre certainement en haut, Kigui, ouais. euh, je propose qu'on mette de l'eau. A... Ah merde, et on putain, prend mais il y avait l'infinity Vous avez récupéré l'infinity ah, J'ai un 4 punch unbreaking de moi. J'ai peur de moi. Ah, job Tu l'as récupéré ou Ouais, j'ai récupéré. Mais, mais nous dans tous les cas, là, il vient de t'entendre, là. Oui, mais genre, si on se dépêche... Vas-y, go Si on a été assez rapide, on va le croiser normalement. Ok... Pas du tout. Juste, non, on reste en extérieur, hein. c'est là où on a le plus de chance. Hein. Mmh. Genre, y'a personne qui va monter là Les mecs, ah. par là-bas Par là-bas, par là-bas Yes. Ok, c'est parti. Ouais Ouais oh, quatre. quatre Ils sont les quatre Ils sont... Okay, ils sont quatre ils, on ont ont remonte, on remonte. Moi, ils sont 4! Non, ils non, non, on peut les taper. Ah, ils se ah, cassent! Ils se cassent! J'avoue, vas-y, chase un peu C'est bon pour nous! putain, fait le Ok, go back, go back, go back, on a splité! Où sont les autres? On est derrière eux! Ah putain, Je suis tué! GG! Non mais! Aidez-moi! Aidez-moi! Oh! GG! Les Dark Even, là! Oh, il a oh, été putain. abandonné, le H2 mais quel... Ils m'ont il abandonné suisse. Ils l'ont ils abandonné Ah, mais le suisse, là, je l'ai vu Ah, oh, laisse tomber, c'est pas possible. Nice. <rire> GG. Ah, mais oui, ils étaient les trois, en plus. Merde. Bon bah, GG. GG. il a été abandonné. Et c'était un très beau move de notre part. On élimine et on fait peur à pas mal d'attaquants, là, maintenant. Avec ceci, en plus, on récupère pas mal de heal. Il est maintenant temps de remonter dans le château pour le défendre avec ma grosse épée. Imagine, c'est abandonné y a de toutes parts. Oh, oh, oh. J'ai shot, bon oh. Bon, bouge, j'ai que les heures plus. C'est Bichard qui me tue, c'est Bichard qui me tue Vas-y alors, il y a vois Bichard. Ok. Non, il y a Nemst qui me tuer avant toi. <rire> Nemst, non Laissez Bichard me tuer, s'il vous plaît Nemst, veux-tu ah, ah, passer ah, à moi Vas-y, viens, viens, Raider, fume-le, fume-le. -le, fume vas-y. Vas-y, Raider. Ça me fera un kilo au moins. Bichard, vas-y Non, non, Ouais Ouaiiii Oh merde. Attends, attends, attends. <rire> Oh non, non, mio! Ah, parfait! <rire> Et si je te fais. Vous allez des Oh, ya, ya, ya, je prends pur plaisir! Tu penses qu'il peut stepper lui? Non mais non, mais pour Raider, pour les autres, on pense à la famille, tu vois! Il je y on y va, famille. 3, 2, 2 1, 1, vas-y, top! Guégui! Il est juste là? On n'est pas gagné, hein! Il est juste là! Ika, il s'est joué! Il est juste, là. Il, il il sait juste jouer. là! il est juste là! Là, là, là! Oh. Là, là! Ils sont deux. Il est là, il est là haut il est là haut Il monte, remontez, montez, montez, montez, montez, montez, montez, montez, montez, là, là là là là là ici ici ici ici Vas-y. Non, il est juste au-dessus. Ouais, ok, il est là. Toi. Coucou. Il est à sauter. Ok. Il a réussi. Reviens, reviens, un instant, reviens, attends, te fais pas pousser. Attends, mais s'il a poussé, mec, on prend le TP! On le fume! Nous, TP! Non, ouais, mais en vrai, viens, vrai, on les attend top. en haut, non? Je vous présente le joueur le plus intelligent de France. Attends, on des gars, par contre ici? Tout le monde sait qu'on se dit qu qu tous qu'on est tous à côté, bah j'en profite pour dire que c'est la fin de l'épisode 5 et qu'on se retrouve dans deux jours pour le prochain épisode. Vous pouvez pas fermer ta gueule, hein, c'est pas possible. Mais non, mais ils savent qu'on est là, et eux ils savent qu'on les couilles. Mais si, mais si, si c'est bon. Allez, à dans deux jours <rire> Tandis que se sème la Discord au sein de l'équipe des défenseurs. <rire> et vu que pour ma part je respecte les épisodes, je suis désolé de couper ici. Mais rendez-vous dans deux jours pour la suite. Et peu importe ce qui se passera, le dernier épisode, bah, ce sera le prochain. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou sur mon point de vue parce que je fais des choses un peu cool et Et s'il vous plaît quoi. Mesdames et messieurs, bonne journée à vous, bonne soirée à vous, à dans deux jours pour la finale de Sky Defender. Je vous jure que je vais faire tomber ce putain de guiguit.